Bonjour à tous, euh, mon nom c'est David, euh, je suis étudiant dans la formation de Fauve. Euh, je prenais un petit moment pour vous dire que la formation elle est super bonne, super excellente. Je l'ai découvert sur Facebook. Euh, suivre Amazon FBA, ça a été une des de meilleures choses que j'ai faites à date. Euh, j'ai suivi une formation dans le passé de, euh, en anglais qui venait des États-Unis directement. Euh, la différence entre les deux, c'est qu'en anglais, tu c'est plus différent, c'est en anglais, c'est pas la même langue, moi je parle français. Euh, c'est plus facile avec euh, la formation de Fauve. Euh, super excellent, bien expliqué. Quand j'avais des questions, ils étaient tout de suite là. Ils m'ont répondu, en hein, même pas cinq minutes ils répondent. Les autres formations, euh, c'est pas pour être méchants, mais ils répondaient jamais. Euh, C'était long, ça prenait des jours avant qu'ils répondent. Et rendu là, tu perds ta, ta motivation. Euh, Fauve, euh, elle m'a montré beaucoup comment ça marche avec Amazon FBA. Et je le conseille à, je le conseille à tout le monde de pouvoir suivre sa formation parce que ça vaut la peine et si vous voulez changer votre vie, c'est le moment. Merci beaucoup et bonne journée.